Et hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick historique, et cette fois-ci on va aller voir du côté d'Alorich faire un trick dans la mission Exode qui va permettre euh, à la fin de la mission de passer hors carte euh, au dessus de la mer et d'atteindre les vaisseaux cargo qui vont évacuer les civils à la fin de la mission, mais on peut aussi aller euh, beaucoup beaucoup beaucoup plus loin, c'est un trick qui est vraiment extrêmement vaste, donc pour ce faire on va commencer la mission au point de rendez-vous Charlie, ça sert à rien de la faire en entier, il est très très très fortement recommandé d'être au moins de joueurs, il est assez simple à réaliser, plutôt rapide mais il peut être extrêmement long si vous prenez le temps de faire un très grand hormap. Donc je vous passe la phase en Falcon euh, juste après le point de rendez-vous Charlie et euh, une fois qu'on est arrivé à terre on va se diriger vers le Warthog pour aller un peu plus vite même si on n'est pas spécialement pressé et la première chose à faire ça va être d'aller récupérer la bubulle curative qui est à côté du premier objectif. Donc, une fois que vous aurez cette bubule, il y a un deuxième objet qui va nous intéresser c'est le fusil à concussion qui est tenu par la brute qui se situe sur le pont. Donc, euh, petite précision n'activez hein, pas le premier objectif, euh, puisque ça risque de nous poser des problèmes. On va en revanche clean les ennemis qui sont à côté du second objectif Ceci avant de l'activer ce qui va faire qu'un falcon va s'approcher du sol Et à ce moment là il va falloir monter dessus en faisant un concussion jump C'est à dire qu'on court, on saute, on regarde au sol, un petit coup de concussion ça nous projette en l'air et on sera pile sur le falcon Si vous avez du bol vous pouvez avoir un bon checkpoint comme j'ai eu et donc là, on va se situer juste derrière les réacteurs, autrement on va glisser pendant que le Falcon vole. Et euh, arrivé à un moment, il va faire un espèce de virage. Et pour éviter d'être éjecté, on va spammer euh, la bébule curative. Ce qui fait qu'on ne va pas glisser du Falcon et on va pouvoir rester dessus. Euh, on va faire en sorte de tomber sur la plateforme euh, en hauteur, autrement on va mourir de chute. Et donc une fois que vous y êtes, et ben, voilà, vous avez réalisé leur map. Votre allié peut se suicider euh, pour être sur vous, et vous, vous pouvez vous suicider pour avoir un jetpack, puisque sinon vous allez avoir du mal à visiter leur map, et là euh, c'est assez énorme tout ce, tout ce qu'on peut faire. Donc déjà on peut aller sur les vaisseaux cargo, qui moi m'ont toujours un petit peu fasciné de loin. Euh, petit fun fact d'ailleurs, si vous allez dans l'eau, euh, vous n'allez pas mourir. Il y a un autre vaisseau cargo, en fait c'est le, le vaisseau cargo qui se crash euh, un peu plus tôt dans la mission, euh, qui n'est visiblement euh, pas tout à fait détruit, comme on peut le voir. Donc là je vous passe quelques images du hors-map, hein, qui est assez énorme. On peut notamment recroiser euh, deux falcons en hors-map, que je suspecte être les deux falcons qu'on avait empruntés euh, plus tôt dans la mission. Malheureusement on ne peut pas les prendre, <rire> ça aurait été trop beau. Euh, on peut les retourner. On peut les retourner si, si, on, a, si on les retourne, mais on ne peut pas les prendre. On peut aller très très loin dans le map. on peut atteindre la montagne enneigée qu'on voit de loin, on peut aller jusque jusqu'à ses pieds, on peut pas aller beaucoup beaucoup plus loin que ça mais c'est déjà plutôt pas mal, on peut aller en haut de diverses montagnes, bon voilà ça vous donne quelques, quelques images du Hormap qui est absolument énorme donc n'hésitez pas à vous balader, à explorer, ça peut être très long, je vous préviens ça peut être extrêmement long. Euh, en tout cas, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ce hors-carte vous aura plu. En attendant, portez-vous bien. Et bien entendu, vive l'eau